Les seuls freins que je connaisse, moi en tout cas dans mon histoire personnelle, c'est euh, mes peurs, c'est ça les freins. Une des premières peurs, c'est l'argent, la peur vis-à-vis -vis de l'argent. La vraie peur, c'est la peur de manquer. Mais elle est dans tout, elle est dans toute notre société, la peur de manquer. Elle, elle guide beaucoup d'actions euh, de gens. Quand on voit de la cupidité, de l'avidité, c'est souvent euh, derrière la peur de manquer. Et puis il y a le regard des autres. Il faut voir que je travaille sur le bonheur, que avant j'étais euh, donc j'étais acheteuse internationale, je travaillais à New York, en Hollande, euh, voilà. J'avais un en Hollande, j'avais un duplex de 100 mètres carrés dans le centre de Amsterdam. Donc quand on plaque tout ça euh, pour créer un truc sur le bonheur, euh, ça peut être très mal compris. C'est-à-dire que moi, je sais que je ramasse mes petits cailloux, que ça me donne de l'énergie, et j'y vais. Mais les autres autour, ils sont pas obligés de comprendre ça. Le regard des autres et le fait qu'ils ne te comprennent pas, la peur de manquer d'argent, ça te fait aller au très fond de est-ce que tu l'as vraiment dans, dans les tripes, ce projet Parce que si tu ne l'as pas vraiment dans les tripes, si, si tu te leurres toi-même, en disant « oui, il faut que je fasse un projet parce que je veux je euh, je sais pas je veux être reconnu, connu, bon j'en sais rien. » Si tu le fais pour euh, peut-être euh, des raisons qui ne sont pas complètement alignées avec euh, ce que tu es supposé faire, toutes ces trucs, ces peurs, vont te faire chavirer. Par contre, si, euh, si c'est bien profond et que les racines sont bien mises... Que... C'est une conviction personnelle. Tu sais, il y a un truc, c'est une forme de foi. Tu vas, tu, vas, tu vas traverser la porte. Tu vas la passer. Il y a une voie où ça coule, tout coule. Pour Apilab, il faut voir, quoi. Les gens qu'on a rencontrés, les gens que j'interview, des gens que je veux rencontrer, on m'en parle deux jours après, je les rencontre dans la rue. Non, mais c'est fou. C'est magique. C'est-à-dire que c'est tellement fluide, voilà. Pour trouver sa place, il faut trouver la fluidité. C'est-à-dire que, tu vois, ça c'est le monde, et quelque, il y a un courant, il faut que tu le sentes. Et quand tu sens le courant, déjà il y a la joie dans le courant, et il y a les choses s'enclenchent. C'est magique, les choses s'enclenchent. Tu rentres dans le courant, et la seule chose que tu as à faire, c'est être. Ultra développer ta sensibilité et ta capacité à sentir le courant et à le voir. Et dire merci, tout le temps, toute la journée. <rire> merci, merci pour ça, merci pour ça. Et voilà, et parce que les merci, en fait, c'est ta capacité à reconnaître que ça, c'est un clin d'œil de la vie. On vient de faire un clin Merci la vie, Dang. et tu vas au prochain clin d'œil. Un jour, je découvre un livre de psychologie positive. Et en fait, la psychologie positive étudie les gens heureux. Et là, en lisant ça, je me suis dit euh, « waouh, mais attends, on peut en faire des applications sur le web. » Parce que je, je traînais beaucoup avec des gens du web aussi. Euh, J'aime bien m'incruster dans différents milieux. Et du coup, euh, je me suis dit « Ah ben, bah, je vais faire euh, le guide du routard du développement personnel. » Et puis après, en découvrant ce livre, je suis dit « Ah non, je vais faire des applications iPhone sur le bonheur. » Alors j'ai fait une application iPhone et j'ai créer un blog où je faisais des interviews sur le bonheur pour accompagner le lancement de mon application et puis j'ai fait ma première application je me suis dit non c'est pas non plus euh, c'est pas mon trip par contre mon blog était lancé les gens ont commencé à me contacter et les projets sont nés de ça Jessica m'a contacté on s'est rencontrés ici le long du canal et puis on était toutes les deux ah le bonheur le bonheur il faudrait qu'on réunisse les gens autour de ce thème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 Euh, et puis euh, tout s'enchaîne, on fait notre deuxième forum, là on passe dans My Little Paris qui nous demande d'en faire plusieurs par an parce que ça sert à rien pour eux, ils ont une telle base de données que donc on fait un deuxième forum la même année et de là euh, après on crée les cafés, on commence à faire des conférences en entreprise et tout s'enchaîne quoi. On voudrait partir en tournée avec nos meilleurs intervenants, faire un spectacle interactif euh, avec des vraies clés justement.